Bonjour Louise Bonjour Michel Bienvenue dans le nouvel épisode de Louise et Michel. Mais ta voix, Louise Pas quoi Mais c'est pas ta voix <coughs> Et là maintenant Ben non. <coughs> et là Ah voilà, on peut commencer. Eh bien bienvenue dans l'épisode 2 de Louise et Michel. l'hiver arrive. Exactement, c'est le mois de l'environnement, c'est le mois de la COP 21. Avec des dragons Non, c'est sérieux la COP 21. Attends, c'est sérieux les dragons Attends, tu vas voir quand Calissi va débouler à King's Landing. <rire> non, tu ne sais rien, tu ne sais rien, Louise Neige. Bon, Jean-Paul, explique-lui. Oui, tout à fait, Louise et Michel. En fait, la COP21, ça va nous permettre de se rendre compte que bah, tout fout le camp dans la planète. Hein, ici, il fait trop froid, ici, il fait trop chaud, là, il y a des typhons, et puis Bibi Floch, là, hein, il va mourir avec la fonte des glaces. Alors, euh, pensez aux pandas. Mais oui, oui, hein, pensez aux pandas. Eh bien, merci Jean-Paul pour cet avis éclairé et inspiré. Mais le mois de l'environnement à la bibliothèque, ce sera plutôt le jeudi 26 novembre à partir de 19h, avec la diffusion du film « Quelques degrés de moins ». Oui, en présence des réalisateurs, de l'association 4D et du rédacteur en chef d'Altermonde. Mais bon, il n'y aura pas de dragon. Mais il y en aura peut-être dans Histoire et compagnie, ce sera le samedi 14 novembre à 11h, avec Claire et Séverine, pour les enfants à partir de 4 ans. Oui. Il pourrait y en avoir dans les Wondercrudits aussi. Tous les mercredis, il se passe quelque chose de ludique et de créatif à la bibliothèque. Comme par exemple les jeux de rôle, le 4 novembre à 17h avec Stéphane. Ou les ateliers bracelets avec Pauline. Mais justement, j'en ai plus. Des bracelets, Louise. Mmh. Ce pourra être aussi des jeux vidéo, les mercredis 4 et 18 novembre à 15h. D'ailleurs, en parlant de jeux vidéo, il y aura aussi les journées mondiales du jeu vidéo. C'est le samedi 21 novembre. Un marathon jeu vidéo, 10h, 18h, sans s'arrêter, sans interruption, sans souffler, sans respirer, Louise. Du FIFA, du Yoshi Len. du Mario Kart. Mario Kart Ouais. Mario Kart Oui, bah, bien sûr. Mais je vais te mettre une raclée à Mario Kart. Bon, et puis bien évidemment, les traditionnels et funky cafés de Louise, qui auront lieu les samedis 7 et 21 novembre à 11h. Et le ciné des habitants le 14 novembre à 14h30. Il y aura des dragons Des cow-boys. Alain m'a soufflé des cow -boys. Ah, c'est bien aussi. Mais, oh, on me souffle dans l'oreillette que le panda serait toujours à la bibliothèque. Mais elle est pourrie, ton panda. Mais, c'est une espèce protégée, Louise. Pense à la planète. C'est pas une espèce protégée, c'est Rémi avec une avec un masque. Hein. Oui, bon, bah on n'a pas pu en trouver un vrai parce qu'ils se font rares. <rire> euh, je, je, je, je fais quoi maintenant Reste à la bibliothèque quand t'as pris du bambou. Oh, trop bien. Bon allez, c'est tout pour cette fois. Rendez-vous le mois prochain, et, et en attendant... N'oubliez pas que... Everything is awesome Sinon, c'est pour faire quoi, les, les licornes, là Non, mais toc, toc, McFly. Il y a quelqu'un là-dedans. COP 21. Espèce disparue Des licornes Oui, enfin je vois pas... T'as déjà vu des licornes dans la rue Hein Non, c'est vrai. Ah, voilà. Voilà, voilà. Les gens, ils en ont rien à faire de l'écologie, je te jure. Il est où, Sam